Avec la crise actuelle, les titres à sensation sur les risques liés aux faillites bancaires font floresse. On trouve en particulier sur euh, sur Internet, notamment sur YouTube, euh, des euh, des termes comme bank run, euh, panique bancaire, euh, ruine générale j'en passe, passe et des meilleurs. Alors, si je, je me moque des termes. Si je me moque du parti pris sensationnaliste, je ne me moque pas du tout du fond, qui lui, est très sérieux. Bonjour, c'est Pierre Beaumont. Moi-même, je vous parle depuis plusieurs mois dans diverses vidéos des risques de, de, faillite, de, de faillite bancaire euh, liés à la situation actuelle, et même qui préexistait antérieurement à la, crise, à la crise du Covid. Dans cette vidéo, je partage avec vous mon analyse sur les mécanismes qui mènent une banque à la faillite, et en particulier l'aggravation de ce phénomène dans le contexte actuel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous, si vous découvrez euh, ma chaîne euh, pour la première fois, je vous invite à vous abonner, à vous abonner de façon à pouvoir euh, ne pas manquer la suite de cette vidéo, ou les suites de cette vidéo, ainsi que celles que je, que je fais régulièrement sur les thèmes de la, de la finance, du patrimoine et de l'économie. Vous pouvez vous abonner, vous connaissez la méthode, c'est à partir de l'icône vert et bleu qui est en bas à droite de l'écran, ou alors à partir d'un des liens, je ne sais pas si c'est le troisième ou le quatrième, qui a en dessous, en dessous de la vidéo. Il suffit d'appuyer, de cliquer sur le plus PLUS majuscule indiqué automatiquement par youtube dans, sur, sur la page de présentation pour obtenir le déroulé de l'ensemble des liens que je mets sur mes vidéos. Alors fondamentalement une banque est une entreprise comme les autres donc avant de regarder comment ça se passe quand une banque fait faillite qu'est- ce qui mène une banque à faire faillite, Bien, regardons de manière plus simple euh, comment, euh, comment se déroule, enfin euh, qu'est-ce qui provoque la, la faillite d'une entreprise dans le cas général. Alors quand une, entre le, quand une entreprise fait faillite, ça veut dire qu'elle a eu des pertes euh, et que euh, la conséquence de ces pertes, c'était bien sûr euh, que celle-ci entraîne une ponction sur le capital. Alors dans un premier temps, si l'entreprise a des réserves, eh bien, ce sont les réserves qui sont mises à contribution pour financer le, le manque de revenus de l'entreprise par rapport à ses, à ses dépenses. Et puis si la situation continue, c'est ensuite le capital qui est, qui est attaqué. Le capital qui va être mis à, contribu à, à contribution pour financer le fonctionnement de l'entreprise jusqu'à épuisement du capital. À partir de là, l'entreprise ne dispose plus de, de moyens pour pouvoir continuer à payer ses dépenses courantes. Donc bien sûr, les salaires, c'est les salariés. Euh, ses fournisseurs, les, euh, les, les régimes sociaux, euh, les impôts. Et cette situation, c'est tout simplement la faillite. Alors, est-ce qu'une entreprise peut se trouver facilement en faillite ben, En réalité, euh, ça dépend de, de deux éléments principaux. Ça dépend euh, de, son, de ses besoins en, en fonds de roulement et euh, également de l'importance de ses réserves et de son capital ou de réserve réserves et capital dans le même sac. Autrement dit, plus une entreprise aura un capital, des réserves et du capital important par rapport à ses besoins euh, ordinaires euh, d'argent, de, de, de, de fonds de roulement, euh, plus en cas de situation où elle serait en perte, autrement dit où les dépenses ne sont plus couvertes par la recette, elle pourra, te, elle pourra tenir longtemps en puisant dans le réserve et le capital. Inversement, les entreprises les, les petites structures ont très faiblement capitalisé euh, si elles se trouvent avec une, une insuffisance de revenus par rapport à leurs dépenses pendant, quel, pendant quelques mois elles se trouvent rapidement en, en situation de fait, de faillite pour des entreprises un petit peu plus capitalisées donc souvent des PME un peu plus, un peu plus sérieuses euh, cela peut durer un peu plus longtemps enfin en général la faillite est au bout et puis vraiment pour les très grosses entreprises qui bénéficient de de très gros matelas de capitaux parce que ce sont des entreprises cotées en bourse, par exemple, et qu'elles ont donc une capitalisation importante, du moins certaines d'entre elles, l'affaire peut, peut durer euh, un an, euh, voire plus. Dans le cas d'une banque, c'est le même principe. Si une banque fait des pertes, ces pertes vont être euh, financées en tapant dans la réserve et dans le capital, et Selon l'importance de la capitalisation de la banque par rapport à son volume de pertes, donc indirectement par rapport au volume des crédits qu'elle consente, puisqu'entre les pertes et les crédits, on va voir qu'il y a bien sûr un lien très étroit, cette banque pourra faire faillite facilement ou au contraire aura une résidence qui pourrait être importante. Donc pour être plus concret, nous allons regarder comment est constitué le bilan d'une banque en général. Vous, vous voyez, c'est un bilan euh, tout à fait classique avec un passif et un actif. Le, le passif, ce sont les ressources de, de la société, donc ici de la banque. L'actif, c'est donc son patrimoine. Autrement dit, c'est ce qu'elle est, est ce est, est ce qu fait avec ses ressources. L'actif. Du côté du passif, euh, on voit qu'il y a deux grosses masses. C'est d'une part ce qu'on appelle les dépôts de la clientèle et d'autre part les certificats de dépôt. Euh, bon, en fait, c'est euh, fondamentalement, euh, euh, c'est ce euh, le, le financement de, de la banque par l'extérieur. Euh, là, ce sont donc les fonds que les clients ont laissés en banque sur les comptes. Donc, on veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est l'argent que, que les clients confient aux banques, euh, soit en le laissant sur leurs comptes, soit en épargnant sur les instruments proposés par les banques, qui sont ben, les livrets bancaires, les, les comptes à terme, euh, et, et, ce, et ce, genre, ce genre de choses. Bon, on voit que ça représente une masse significative de l'ensemble de l'actif. Il y a également une autre masse importante, c'est ce qui s'appelle les certificats de dépôt. Bon, le, donc là, dans ce bilan type, euh, ils, ils ont donné quand même une importance euh, forte. Euh, bon, ce, sont, ben, ce sont en quelque sorte des prêts, des prêts à court terme, qui sont consentis par l'extérieur, les, par les entités extérieures à la banque, euh, pour, euh, bah pour des besoins d'argent de, de court terme. Euh, bah typiquement, ce sont des, des fonds qui investissent dans ces certificats de dépôt. Euh, ce sont euh, des, euh, des, des, des, des entités diverses et qui ont qui ont de l'argent à placer. Euh, pour le passif, alors maintenant regardons du côté des actifs. Et bien du côté des actifs, on a encore un rôle joué par la clientèle, par la clientèle mais cette fois c'est la clientèle à qui la banque, enfin à laquelle la banque prête de l'argent, donc ce sont les prêts consentis par la banque. Et puis il y a également une masse très importante qui est représentée par le portefeuille de titres. Le portefeuille de titres, c'est une, bon, une façon objective de présenter les choses, il y a une autre façon objective, euh, c'est de dire que c'est euh, le. Le, le, le résultat, enfin, la, la manifestation en actif de euh, l'activité d'investissement en mettant des guillemets, donc spéculative de la banque sur les marchés financiers donc on voit que au niveau du financement il y a deux postes essentiels euh, pour euh, assurer euh, les ressources de la banque et au niveau de l'actif euh, la banque a deux richesses essentielles, c'est les crédits qu'elle accorde à la clientèle, C'était en fait les créances que les emprunteurs qu'elle a sur les emprunteurs plutôt, et puis également euh, son patrimoine boursier euh, dû, à ses dû au placement qu'elle qu réalise. Je vous ai gardé euh, les fonds propres, donc qui sont un élément du passif bien, bien évidemment, les fonds propres pour la, pour la fin, euh, pour vous faire remarquer que dans ce bilan type, les fonds propres doivent représenter, comme ça, à vue de nez, ils doivent représenter à peu près 10 à 12% de, de la masse du passif, ce qui est en effet un ratio, le ratio qui est, qui est, qui est recommandé. Qui est recommandé. Euh, on va voir que, en réalité, ce n'est pas le cas, parce que, enfin, du moins dans pas mal de banques françaises et de banques européennes notamment, et puis certainement d'autres dans le monde, euh, le ratio de fonds propres par rapport au bilan, donc par rapport à l'ensemble du passif, par exemple, euh, n'est pas aussi favorable qu'il est sur ce schéma. Alors, à partir de, de ce schéma qui est décidément très instructif, hein, euh, avant même que l'on voit concrètement quels sont les chiffres euh, réels concernant euh, telle et telle banque française, euh, com comment euh, des problèmes peuvent-ils survenir euh, pour la continuité de, de la vie de la banque. Mais en l'occurrence, le point sensible, surtout actuellement, c'est ce qui se passe à l'actif, parce que les crédits à la clientèle, donc ce sont les prêts accordés à la clientèle, si pour des raisons extérieures à la banque, euh, la clientèle se trouve en capacité réduite de rembourser ses prêts, eh bien la banque aura un taux de défaut, ça appelle un taux de défaut sur ses prêts, qui va, qui, va, qui, va, qui va augmenter. Et on comprend bien que si le taux de défaut sur les prêts venait à atteindre le niveau des fonds propres, euh, eh bien, à ce moment-là, euh, on aurait euh, une banque qui serait au bord de la faillite. Et si le taux de défaut dépasse les fonds propres, eh bien, on a une banque qui sera en faillite. Il y a un autre élément, de, un autre élément sensible dans l'actif de la banque, c'est son portefeuille de titres, alors quand tout va bien, le portefeuille de titres, ben, c'est quelque chose qui a plutôt tendance à, à, à s'apprécier, à prendre de la valeur. Dans les situations difficiles, c'est quelque chose qui peut perdre de l'argent. Alors évidemment, vous voyez que les banques marchent sur leurs deux jambes, elles ont euh, l'actif côté euh, clientèle et puis l'actif côté, côté bourse. Quand tout va bien, ben, les deux ont plutôt tendance à monter quand les choses vont moins bien il y en a un des deux qui en général va compenser l'autre et puis quand tout va mal on peut avoir les deux qui baissent et à ce moment là on va avoir un actif qui va être inférieur au passif et donc on va se trouver en situation de perte et si ces pertes, le, le, si ces pertes sont plus importantes que les fonds propres confèrent ce que je vous ai rappelé concernant les entreprises en général, eh bien, ça s'appelle une faillite. Alors, la, la question qui se pose, surtout quand on est client d'une banque, hein, quand, on, quand on a des dépôts en banque euh, pour, en tant que, en tant que, que client, euh, c'est est-ce que le risque que cette situation-là se produise est important euh, autre, Autrement dit... Euh, quels sont les chiffres, euh, quels sont les chiffres qu'on a réellement euh, dans, dans le cas de telle ou telle banque au niveau de ses masses et, et, des, et, des fonds, et des fonds propres, euh, pour voir si euh, le, le passage d'une situation bénéficiaire à une situation de perte et ensuite à une situation de faillite est quelque chose qui est très improbable, qui est moyennement probable ou qui est assez probable. Je vais donc vous présenter, dans le schéma suivant, le bilan d'une banque française connue qui s'appelle la BNP. Alors, ce que je vais vous montrer est un bilan simplifié qui est établi par un analyste bancaire très connu des professionnels de, de la finance et de l'économie qui s'appelle Jean-Pierre Chevalier, que vous connaissez peut-être euh, si vous suivez avec intérêt euh, ces sujets-là. Ces sujets euh, Jean-Pierre Chevalier euh, étudie à longueur d'année et, et dresse tous les ans un état de la santé des principales banques françaises. Autrement dit, il reprend les chiffres fournis officiellement dans les bilans des banques et il apporte un certain nombre de correctifs en analysant ce qu'il y a derrière ces chiffres pour sortir un bilan qui ne soit pas un bilan cosmétique comme on peut en avoir la tentation quand on est une banque ou une entreprise et qu'on publie ces chiffres qu'on rend public ces chiffres mais euh, ce que fait Jean-Pierre Chevalier c'est donc de nous donner la réalité du bilan de ces banques et donc de leur santé. Voilà donc le tableau que publie Jean-Pierre Chevalier sur, sur, son, sur son site donc ça concerne l'année 2019 euh, on voit que donc, le Q4, c'est le dernier quadrimestre hein, euh, dernier trimestre. Euh, donc les chiffres qu'on a, ben c'est les chiffres en fin d'année, au 31 décembre. Donc c'est les chiffres de l'exercice complet. Les banques dont il nous parle sont le Crédit Agricole, la BNP, le groupe Banque Populaire qui départ et la Société Générale. Et on voit que le total, alors, là, les, les chiffres sont exprimés en, millions, euh, en milliards d'euros. pardon donc, le total des grandes banques françaises, ça représente 6 870 milliards d'euros au bilan, c'est-à-dire trois fois le produit intérieur brut de la France. Donc on voit que c'est absolument colossal, et donc si je vous fais cette petite parenthèse, c'est pour attirer votre attention sur le fait que euh, vouloir sauver une banque ou renflouer une banque, euh, compte tenu des masses financières qui sont en jeu lorsqu'il s'agit de banques, notamment en France, euh, ça demande des moyens absolument considérables, et qu'il est plus facile d'envisager comme ça, quand on parle en l'air, un renflouement des banques par l'État par exemple, qu'ensuite de le réaliser. Alors voyons ce, voyons ce bilan, euh, bon je, je prends la BNP, j'ai rien contre la BNP, euh, il se trouve que la BNP étant la plus grosse des banques françaises, euh, c'est souvent elle qui me sert de référence, euh, et puis ensuite elle est quand même assez représentative des autres, qui me sert de référence quand moi-même je fais des analyses comme ça sur le sujet, donc je, je reste sur la BNP, j'aurais pu prendre le connerie ou, ou n'importe laquelle de ces quatre banques. Euh, alors vous voyez euh, que euh, donc le bilan, en fait, le asset, ce sont les actifs, euh, donc c'est 2164 milliards, je vous rappelle que ce sont des milliards, 2164 milliards d'euros. Euh, bon, mais si le total du, des actifs, ça fait ça ça fait autant au niveau des passifs, euh, et c'est le langage, quand on parle en langage ordinaire du bilan d'une banque, on parle de ce chiffre, qu'il s'agit de l'actif ou du passif, voilà, voilà, 2164 milliards pour la BNP, c'est-à-dire euh, on n'est pas loin du, du, du PIB du français. Euh, bon, ensuite, bon, il y a diverses euh, divers analyses à l'intérieur de... Euh, D'autres parties du bilan, elles ne nous intéressent pas parce que vous voyez que ça porte sur des sommes qui sont quand même beaucoup moins importantes que euh, le total euh, des actifs. Euh, ici, euh, on a l'habilité, c'est-à-dire l'ensemble des passifs. Euh, donc l'ensemble le, des passifs n'est pas tout à fait égal à ce montant-là parce que, bon, ça je ne sais pas quelle est la raison technique dans, dans, dans la façon dont Jean-Pierre Chevalier présente son tableau. Euh, bon, sans doute a-t-il enlevé de, de, de, du passif qui fait normalement le même montant qu'ici, certains, certains éléments qu'il a retraités, enfin bon, c'est pas peu, peu, peu, peu importe, peu importe l'analyse fine du sujet. Ce qui nous intéresse ce sont les, les, les masses en présence. Et donc on va euh, directement à la fin. Vous voyez écrit « courtier 1 ». Alors, qu'est-ce que c'est que, que ce langage ben, Le courtier 1, dans le langage de la réglementation bancaire euh, et euh, de la réglementation notamment issue du, du comité de Bâle, c'est-à-dire de, de la BRI qui est à, qui est à Bâle, hein, la Banque des règlements internationaux qui est à Bâle et qui est un organisme qui, entre autres, fixe les règles prudentielles du système bancaire international, c'est le, le cœur des capitaux propres. Euh, C'est-à-dire que dans le, quartier, dans le quartier 1, il y a seulement euh, les capitaux qui sont représentés par les actions de la société, euh, autrement dit qui sont entre les mains des actionnaires de la, de la BNP Paribas, dans notre, dans notre exemple, plus les réserves qui ont été mises au bilan euh, de la société dans le cadre de ces exercices précédents bénéficiaires, de ce qui n'a pas été distribué aux actionnaires, etc. Bon. Alors c'est effectivement véritablement ça les capitaux propres, puisque ça, ça appartient réellement à la société ou ses actionnaires, euh, ce qui par rapport aux questions de solvabilité euh, est, le même, est le même sujet. Euh, et euh, ce n'est pas comme d'autres mesures des, des capitaux propres euh, aux banques pour présenter en fait des fonds propres qui sont plus importants que les véritables fonds propres. Donc si on veut analyser la solidité d'une banque, on va s'intéresser au corps tiers 1. Alors, qu'est-ce qu'on voit eh bien, On voit que le quartier 1, qui est exprimé donc en pourcentage, le pourcentage, donc c'est 3,19% de quoi eh C'est 3,19% du bilan de la banque. Alors, pour apprécier euh, ce que signifient ces 3,19%, même si on en connaît la définition que je viens de vous préciser, euh, il faut avoir une idée de ce qui est considéré comme étant le bon chiffre. La, la, bonne, la bonne pratique. Bon, mais la bonne pratique, c'est que le, les capitaux propres représentent à peu près une dizaine de fois, euh, à peu près 10% plutôt euh, ce montant-là. Ce montant Donc on voit qu'on en est loin. Alors j'espère ne pas vous embrouiller avec ça. Euh, on en revient à quelque chose qui est tout à fait simple. Euh, c'est de comparer en fait le, le, le, volume, euh, le volume des prêts de la banque euh, par rapport à ses capitaux propres. Voilà. Alors, euh, le volume des poids de la banque est en relation évidemment avec le montant du, du, du bilan, puisque c'est un élément euh, majoritaire dans le, montant, dans le montant du bilan. Euh, il faut rester sur cette idée-là. Si je vous montre ces chiffres, c'est simplement pour que vous puissiez voir quelle est la réalité, puisque personne ne conteste les chiffres, euh, les, les, les chiffres de, des calculs de Jean-Pierre Chevalier, Le Chevalier, quelle est la réalité des chiffres sur une grande banque française Si vous regardez le groupe BPCE, euh, on a euh, le quartier 1 qui fait 3,01, donc un qui est un petit peu plus important, euh, la, la générale c'est si encore mieux, on, on est à 2,38, bon, la moyenne de ces grandes, de ces grandes banques c'est 3,20, donc on est clairement très loin des recommandations euh, prudentielles de la, de la profession. Bon, J'arrête avec, euh, avec, les, avec les tableaux. Je, je ne vais pas euh, vous, euh, vous importuner en continuant à vous présenter des, des choses qui sont pas très glamour. Euh, mais il, faut, il fallait quand même euh, voir concrètement comment ça se passe au niveau de la banque. Je vais continuer sur la BNP simplement en, en, en vous donnant des chiffres euh, qui nous intéressent en ce qui concerne son passif, son actif pardon, en 2019, euh, bien, quand on regarde le bilan de la BNP, on voit que euh, la, la partie créance sur la clientèle, donc les fameux prêts consentis à l'extérieur, en 2019 c'était 800 et quelques milliards, et, et également ça s'ajoutait, ajout, toujours dans la partie actif, à peu près 700 milliards de placements financiers. Hein, vous vous rappelez ce qu'on a vu sur le tableau de présentation générale de, de, du bilan d'une banque. Alors, restons sur, la, sur les prêts à la clientèle, les 800 les milliards, euh, pour voir qu'est-ce qui peut se passer dans le cas de la crise du Covid. Alors, la crise du Covid, du point de vue économique, ça veut simplement dire faillite d'entreprise, euh, faillite de ménage, euh, par le biais du chômage, et donc, pour les banques, ça veut dire des crédits qui ne sont pas payés. Euh, Prenons les, les, les 800 milliards de la DNP. Si vous avez simplement 10% de son encours de, de crédit qui n'est pas payé du fait de la crise, euh, donc elle va, elle va passer ça en, en dépréciation de son, de son actif à hauteur de 10%. C est, c est aussi 10%, ça fait 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros, c'est 4% du bilan. Et je vous rappelle que les fonds propres véritables ne font que 3,19%. Donc ça veut dire que cette situation, si cette situation se produit, comptablement, la banque est en faillite. Euh, donc si les choses se passent comme elles doivent se passer, eh bien euh, les, la perte de 80 milliards euh, dans un premier temps euh, va être euh, donc, absorbée euh, par les actionnaires, c'est-à-dire que clairement leur, leur, leurs actions ne valent, ne valent plus rien, donc les actionnaires sont ruinés à hauteur de ce qu'ils avaient mis dans la banque, mais, Grosso modo, ce que les actionnaires ont, ça fait un peu plus de 3%, ça fait 3 19% Donc il manquera, grosso modo, à peu près encore un quart de la perte, euh, un petit quart de la perte à éponger. Eh bien, euh, la loi du buy-in est prévue pour que ce petit quart de la perte soit pris sur les dépôts, sur les dépôts des clients. Euh, ce qui fait quand même encore à peu près 16 milliards d'euros. Et je ne vous parle même pas des pertes probables qu'il y aura sur l'exercice 2020, euh, sur le, en ce qui concerne le poste des financier, puisque on peut quand même penser qu'à la fin de cette année, euh, vu ce qui se passe actuellement en bourse, euh, il est quand même très probable que le niveau des indices sera sensiblement en dessous de ce qu'il était au début, euh, au début de, ce, de cette année. Enfin, rien n'est certain, mais tout de même, euh, la crise économique, qui va être la conséquence de ce que nous vivons à l'heure actuelle, et même qui commence à l'heure actuelle, hein, euh, ne peut pas se, se, se traduire par une, une hausse des indices. Donc, les grands investisseurs comme les banques vont perdre beaucoup d'argent en 2020. Le, le sens de cette vidéo, c'est que oui, le scénario d'une faillite des banques consécutive à leur faiblesse depuis longues années et l'accélération de, de cette étape par la, grise, par la crise du Covid est tout à fait plausible et c'est un risque véritable. Alors maintenant, ça pose la question qui se pose, c'est... Euh, que se passe-t-il si les banques sont acculées à la faillite